Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne LTG. Pour vous permettre de recevoir les notifications de nos lives et les cours, activez la cloche de notification et vous abonnez à notre chaîne. Un jeune, un métier, un avenir au bout des doigts.